en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors, parfois j'affronte de très grands joueurs et là du coup je me mets à la pression comment est-ce que je fais pour canaliser mon énergie C'est une question que m'a posé Phoenix dans une dernière vidéo. Donc, on va y répondre aujourd'hui en trois points. Donc, le premier point le premier point, tant que vous percevez qu'il y a des grands joueurs, c'est que vous percevez comme un petit joueur. Ça veut dire quoi Ça, attention sans s'exagérer, mais ça veut dire que tant que vous croyez que quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, alors vous empêchez de pouvoir les battre et on va pouvoir démontrer ça dans un exemple à, euh, un peu plus loin dans cette vidéo. Mais première chose, c'est déjà de voir que un, qu'est-ce que j'admire chez l'autre pour percevoir que c'est un grand joueur. Ah bah peut-être qu'il joue à un meilleur niveau que moi. Et donc je vais aller voir sous quelle forme moi aussi je fais la même chose jusqu'à temps que je récupère la partie que j'admire chez l'autre, j'arrive à la reconnaître chez moi. Et quand je reconnais que ce que j'admire chez l'autre, je l'ai à l'intérieur de moi sous ma forme, alors automatiquement mon, mon énergie monte et je m'autorise inconsciemment à pouvoir, bah, à pouvoir battre l'autre. Et donc, tant que tu perçois que les autres sont des plus grands joueurs que toi, eh bien tes perceptions sont biaisées puisque tu n'es pas concentré sur l'essentiel qui est qui est en train de devenir à travers ce processus. Et donc à chaque compétition, donner le maximum de toi-même pour, bah, pour pouvoir être encore meilleur. L'exemple, quand j'avais eu euh, euh, des sportifs, là, sur des, des sportifs qui ont des temps, alors ça peut être le ski, ça peut être l'avion, ça peut être l'athlétisme, et bien du coup, c'est intéressant parce que des fois, ils disaient Ah, mais attends, il y a lui en compétition, il y a lui en compétition. » Et du coup, finalement, je disais, « Ouais, mais toi, ton objectif, c'est de faire quel temps ?»« Bah, c'est de faire ce temps-là. » Et du coup, si tu fais ce temps-là, est-ce que tu augmentes tes, probabil tes probabilités de gagner ou pas ?« Bah ouais, carrément. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'on en a affiche des autres Puisqu'il y a les autres qui sont là, mais toi, tant que tu te focalises sur faire le meilleur temps possible, bah, en fait, les autres, grands joueurs ou pas grands joueurs, s'ils font un moins bon temps que toi, bah, ils seront derrière toi. Donc, classique. Donc, focalise-toi en deux, focalise-toi sur toi parce que dès que, tu, dès que tu poses ton regard sur tes concurrents, tu perds ton avantage compétitif. Okay dès que tu regardes les concurrents, tu perds ton avantage concurrentiel et tu t'empêches d'être sur toi, c'est l'énergie euh, qui part sur les côtés plutôt que partir vraiment centré sur ton objectif. Ensuite, du coup, ça m'amène sur le, le troisième point quand on va voir, ok, parfois est-ce que les autres se sont loupés Et en fait, ce qui arrive souvent quand on fait des polarisations inversées, c'est qu'au début, on va dire, à ah, lui, il est toujours déterminé, à ah, lui, il met tout le temps dans le mille, à ah, lui, il fait tout le temps des bonnes performances. Donc là, on est en train de faire une grosse généralisation, et tout ce qui est généralisation, distorsion, omission, donc vont créer l'émotion et du coup, vous empêcher de voir les choses dans leur globalité et de voir que l'autre parfois il a fait des contre-perfs et du coup que sur un one shot et bien même si on est un petit peu en dessous et bien on peut les battre l'exemple que j'avais eu avec un, un tireur à l'arc alors il me dit ah mais lui mais je l'admire parce qu'il est vraiment trop fort il fait que des mille, euh, que des il vise que dans le centre que dans le centre que dans le centre à chaque fois du coup on regarde bah lui sous quelle forme aussi il est hyper performant et donc, il reconnaît que ce qu'il admire chez l'autre, il l'a aussi chez lui sous sa forme. Et à un moment donné, on, va, on est allé voir quand est-ce que l'autre a contreperfé. Alors, il fait Ouais, il contreperf pas trop souvent. Ok, quelle est sa moins bonne note Alors, il me donne son temps, euh, il me donne euh, sa, sa note. Et du coup, je lui dis Et toi, quelle a été ta meilleure note Et sa note était légèrement sa meilleure note. Donc, il l'a fait qu'une fois, mais sa meilleure note était juste au-dessus que quand l'autre était au moins bon. Et du coup, en voyant ça, il fait Waouh Mais en fait, sur un one-shot. Okay, les probabilités sont basses mais sur un one shot et eh bien je peux le battre et du coup il se passe quoi c'est que si on n'avait pas fait cet exercice et eh bien du coup à une compétition il peut se passer quoi c'est que s'il voit l'autre qui fait une erreur eh bien, lui, il va lui va dire oh, c'est chaud il a fait une erreur s'il a fait une erreur moi je peux pas réussir et donc il va se saboter alors que là en voyant que waouh l'autre il a fait une erreur quel est le bénéfice pour moi bah, c'est top je peux le battre Là, il va avoir l'énergie pour encore mieux viser et pouvoir tirer. Donc, c'est important. Vos perceptions en train de vos décisions, en train de vos actions. Et tant que vous exagérez quelqu'un, c'est-à-dire tant que vous le mettez sur un piédestal, eh bien, vous empêchez de jouer dans le même terrain de jeu. Alors, forcément, si demain, vous êtes footballeur en départemental et vous, euh, vous affrontez Ronaldo, à moins qu'il ne soit vraiment pas sans, dans son assiette, euh, ça va être compliqué. Donc, attention à ça, c'est euh, sans, encore une fois, sans s'exagérer, c'est pas parce que euh, bah, déjà si vous êtes en compétition par rapport à des adversaires que vous voyez plus grands que vous, c'est que vous avez le niveau euh, pour les battre, sinon vous ne serez pas contre eux. Ok On va pas vous mettre dans des challenges qui, euh, moi par exemple c'était euh, la boxe, bah forcément un boxeur débutant va bah, pas boxer contre quelqu'un qui a 50 ou 60 combats, ce serait du n'importe quoi. Donc si vous allez contre quelqu'un qui est, euh, bah, si on vous autorise à aller en compétition contre quelqu'un d'autre que vous percevez de grands joueurs c'est qu'au fond de vous, vous avez le niveau pour le battre, sinon vous ne serez pas dans, dans, contre lui. Donc pour résumer, comment arriver à canaliser son énergie en compétition quand vous affrontez par exemple des plus grands joueurs bah, C'est de voir que ce que vous admirez chez les autres, vous l'avez aussi en vous, et de voir que même les plus grands joueurs peuvent, euh, peuvent faire leurs erreurs. Et donc de vous vous centrer sur juste devenir encore meilleur, encore plus excellent et de battre vos records personnels. Et donc la conséquence sera peut-être euh, la victoire matérielle. Mais même s'il n'y a pas la victoire matérielle, il y aura la victoire interne puisque vous serez dépassé, vous serez déjà meilleur qu'avant cette compétition. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, et eh bien pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah...